c'est madi j'espère que vous allez bien alors je rappelle que je ne suis pas médium j'ai déjà eu des flashs de voyance dans, dans le temps on va dire ça m'arrive moins ça m'arrive encore un petit peu en fait j'ai toujours une bonne intuition et mon ami médium qui a exercé professionnellement dans les années 90 en france me demandait souvent des tirages elle me disait que j'avais j'avais un petit don bon donc c'est de ça que je me sers, hein d'accord Donc je fais ce que je peux, et j'attends toujours d'être dans une bonne énergie pour faire mes tirages, c'est-à-dire d'avoir bien dormi, d'être positive, c'est aussi quelque chose de très important. Sinon je ne sinon je peux pas avoir des tirages qui sont, comment dire, qui sont corrects, parce que les énergies sont faussées. Et ça explique aussi pourquoi je ne peux pas faire des tirages tous les jours. Voilà. Alors, on va regarder aujourd'hui euh, le questionnement de Christelle, qui me demande si la vaccination sera obligatoire pour les ados, donc entre 12 et 16 ans, on va dire, hein, c'est ça, hein, 12-16 ans, 12-17 ans, sachant qu'elle ne l'est pas, hein, c'est ce que j'avais vu aussi dans un tirage, qu'elle ne serait pas obligatoire, mais qu'elle peut le devenir. Bon, en ce moment, il y a un problème de dose, il y a un problème de logistique, il y a un problème d'organisation, donc, ça ne va pas être obligatoire. Hein. Mais d'ici un an, qu'est-ce qui va se passer d'ici un an Et donc, c'est ça que je vais regarder. Alors, est-ce que la vaccination sera obligatoire, on va dire, d'ici un an Parce que ça me paraît cohérent d'ici un an. Donc, j'ai la paix et la fatalité. Bon. A priori, non. A priori, non. Mais on va voir quand même. Alors, on va plutôt faire une question comme ça sur six cartes. Il faut bien développer. Donc, est-ce que la vaccination va être obligatoire Alors, d'ici un an, parce que le, le délai me paraît correct. D'ici six mois, ça me paraît un peu de geste aussi. Mais enfin, bon, on va dire, allez, entre six mois et un an. Comme ça, on sera sûr. Donc, pour les ados. Donc, je dirais que six cartes. Et puis après, je, je ferai une autre ligne si besoin est. Alors, la maladie qui ressort, bon, les pourparlers, ouais, l'appui, tiens, ça ressort, alors, ça peut être le gouvernement, hein. la stérilité, l'entreprise et le bleu, bon, alors, a priori, donc là, on a bien les questions de maladie, donc, effectivement, il y a bien des discussions, hein, où il y a eu des discussions à ce sujet, à mon avis, rendons-nous le vaccin obligatoire, oui, non, hein, c'est ça, en fait, hein. Là, je pense que c'est le gouvernement qui a décidé que non, ça n'apporterait rien. Pardon. Alors, pourquoi ça n'apporterait rien ben, euh, Moi, ça fait penser à un manque, hein, Saturne. Manque de doses, hein, c'est ce que je disais. Manque de dose, manque de temps, manque d'organisation. là. Mais c'est plutôt les manques de doses, j'ai l'impression. Hein. Bon, alors après, il y a les labos qui risquent d'intervenir ici. Mais il y a quand même la carte bleue. Donc, il y a quand même une chance. Donc, on va essayer de voir. Si, euh, si ça va changer tout ça, mais a priori, c'est sûr pour l'instant, non, parce qu'il y a la carte de la stérilité. Bon, il y a bien eu des discussions en ce sens. Hein. Alors, donc pour l'instant, moi je dirais septembre, il n'y a pas de souci, hein. mais ce sera recommandé, oui, effectivement. Hein. Bon, ce sera recommandé, enfin, ça l'est déjà, je crois. Hein. Alors, ici, donc on a fatalité, oui, donc c'est ça, hein, les décès, la maladie, héritage, donc les, les questions de loi, est-ce qu'on fait une loi, est-ce qu'on fait pas de loi, hein, c'est ça en fait. Donc, trahison ici sur le gouvernement, intéressant là. Ouais, ils ont eu peur en fait aussi, hein, ils ont eu peur qu'en rendant ça obligatoire, les gens s'estiment trahis. Oui, en fait, c'est ça, ils attendent qu'il y ait plus de doses, hein. Ils attendent du changement à ce niveau-là. Et ils attendent que les labos euh, améliorent les choses. Mais il y a le retard. Hein donc ce, le, tri, le tirage, il est pas mal. Là, hein bon, En tout cas, ils y ont bien pensé. Hein ils y ont vraiment pensé, mais ils ont eu peur. Alors, d'une part, ils ont eu peur. Ça, c'est la première chose. Et d'autre part, de toute façon, il y avait vraiment un problème de, euh, de stérilité. Donc pas assez. Pas assez de doses. Donc évidemment, ils vont pas contraindre les, les ados à se faire vacciner si euh, euh, s'il n'y a pas la possibilité pour eux d'avoir la dose de vaccin. Hein. Donc euh, donc là, mais il y a une attente, il hein, y a une attente de changement parce qu'ils espèrent quand même que les entreprises pharmaceutiques euh, soient en mesure de de fournir suffisamment de doses. Mais alors je vous rassure, hein, ça se fera pas parce que de toute façon c'est bloqué là. Donc Christelle, moi je pense pas. Alors, on va quand même essayer de voir pourquoi il y a ici un blocage. Ouais, il y, y aura quand même trop de... Je, je pense que c'est un, un thème qui risque de susciter trop les passions. Hein, justement, ça, ça risque d'être trop euh, controversé, si vous voulez. On va regarder encore. Ah, puis il y a les questions d'argent, en plus. Ben, ça veut dire que euh, là, l'Europe, euh, c'est déjà lourdement endettée hein, pour les doses. Et que là, de toute façon, il risque d'y avoir un problème d'argent. Donc, il y a vraiment une question de stérilité qui, ici, qui serait non seulement pas assez de doses, mais éventuellement pas assez d'argent. Hein, pas assez de donc de doses pour tout le monde. donc euh, Ouais. Bon, puis il y aura encore, à mon avis, autre chose... Par rapport à des questions, alors regardez ce cloître là, qu'est-ce que c'est Famille cloître. Alors ça, Par contre, ça ne me plaît pas parce que ça me parle éventuellement de quarantaine ou de confinement. Alors, attendez, on va aller explorer ça. Moi, je me demande si ils vont quand même pas donner le choix, le choix... Attention, pas l'obligation parce que comme je l'ai dit ici, il y a un problème de dose et euh, d'argent. Mais je me demande quand même si cette recommandation ne serait pas un peu obligatoire entre guillemets. C'est-à-dire que sans donner le feu vert pour l'obligation de vacciner, s'il ne contraindrait quand même pas plus ou moins les familles à se faire vacciner. Étant entendu que la vaccination serait uniquement recommandée, mais avec une espèce de chantage ici. Et ça, par contre, c'est possible. Alors, c'est-à-dire, par exemple, euh, euh, bah, l'imitation. Ouais, et ça, par contre, ça va être mal pris. Alors, obligation, non. Je ne pense pas, vraiment pas qu'il y aurait d'obligation. Mais par contre, des contraintes déguisées, Oui. Ça, c'est tout à fait possible. Parce que là, j'ai vraiment les questions d'enfermement, ici. C'est-à-dire, par exemple, alors bon, si, euh, pardon, si les ados ne sont pas vaccinés, euh, ils ne pourront pas, par exemple, voyager à l'étranger. Hein. J'ai le cas chez nous, par exemple. Il y a un programme qui aurait dû être mis en place, euh, Échange France-Allemagne, hein, pour les enfants, vous savez, les, les fameux correspondants. Et je pense que ça, par contre, ce sera, à mon avis... Hein, ce sera soumis à euh, une vaccination obligatoire. ouais Enfin, là, encore, encore une fois, je précise, hein, obligatoire, c'est-à-dire pas de vaccination, pas de voyage. Mais étant entendu que la vaccination ne sera pas obligatoire, vous voyez, ce sera juste une condition nécessaire. J'espère que je suis claire. Et ça, par contre, c'est tout à fait possible. Et donc, ça, eh bien, ça va susciter euh, des, euh, des procès. Donc là, il y aura un désaccord net et ferme. Voilà. Donc, j'espère que j'ai bien répondu à votre question, Christelle. Pas d'obligation, pas non. Mais à mon avis, dans le futur, alors pas pour la rentrée, hein. Non, je pense que c'est trop tôt. Ah, quoique, attendez. Euh, hum, attendez, parce que j'ai envie de réfléchir, parce qu'il n'y aura pas d'obligation, c'est sûr. Mais est-ce que pour la rentrée, est-ce qu'ils peuvent... Par contre, jouer cette carte-là. Ah, attendez, on va regarder au niveau du temps. Parce que là, oui, c'est sûr. Ça, je le sens bien. Alors, on va regarder si, si c'est déjà vrai pour, euh, pour septembre. Ouais, ça peut, hein. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'obligation, mais par contre, il y aurait des fortes limitations pour les familles. Si les enfants ne sont pas vaccinés, ils ne pourront pas, encore une fois, faire des, faire des excursions, euh, aller dans les musées, euh, voyez, ce genre de choses. Et ça, c'est possible. Donc, ça va être un peu casse-pied quand même. Et là, il y aura quand même des, euh, des gens qui vont être contre, hein, qui vont faire des procès, ce genre de choses. Hein. Je vais remettre encore une carte pour voir si c'est bien la rentrée. Non, à mon avis, ils vont l'annoncer ça. Alors, famille pénate, ouais. Il y a la grâce quand même. Bon, bon on ne saura pas plus, mais au niveau du temps, moi, je pense que ce serait la rentrée, ouais, tout à fait. Je vais voir si je peux avoir une question de temps avec le, avec le, le 32. Si lui, il veut bien me dire si c'est vraiment la rentrée. Moi, je le sens plutôt comme ça. Hein. Une obligation déguisée. Mais bon, ils pourront quand même aller à l'école. Hein. Simplement, ils seront quelque part punis. C'est-à-dire, euh, restriction de liberté, restriction de faire des trucs. Euh. Mais je pense que c'est plutôt les déplacements. Hein. Ouais. Alors pense que ce sera ça. Alors au niveau du temps, au niveau du temps, oui, j'ai bien l'as la, de trèfle, le 7 de carreau, c'est ça. Donc euh, oui, je, le, je me confirme que effectivement, ce serait plutôt ça. Alors 7 de carreau, euh, bon, ça va susciter quand même pas mal de colère. Hein. Alors, -ce, que ce sera la rentrée Ouais, ce serait plutôt et effectivement, as de pique, c'est à nouveau une proposition, mais as de pique, c'est aussi le la durée, enfin, le, le temps, je veux dire. Hein. Donc, la nouvelle, quelque chose. donc Pour moi, c'est la nouvelle rentrée scolaire. Ouais, bon, bah là, c'est sûr que ça va susciter des de la colère. Est-ce que c'est bien septembre Alors, j'ai le 9 de carreau, donc ça peut être septembre avec un peu de retard. Et puis, c'est bien les enfants. Hein. Ouais, ah ça va bien se passer. Hein. Bon, là, après, j'ai une femme. Alors, on va essayer de rester sur le temps, quand même. 8 de pit. Ah là, il n'y a pas vraiment des choses. Donc, c'est bien par rapport à la maladie. Ouais. Bon, moi, je pense que ce serait... Alors, la rentrée ou un peu plus tard. Parce que, bon, il y a bien le mois de septembre qui sort, mais avec un petit peu de retard quand même. Donc, peut-être plus tard dans l'année. Mais ça ne m'étonnerait pas quand même. Hein. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais regarder. Donc, pas obligatoire en ce sens. Non, il n'y aura pas d'obligation stricte. Mais par contre, des restrictions, oui. Tout à fait. Hein, C'est-à-dire que les enfants seront obligés de rester chez eux alors que les autres, euh, vaccinés, pourront par exemple euh, aller faire un déplacement, ce genre de choses. Ouais, Ça, c'est fort possible. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des remarques dans les commentaires. Au revoir.